Ma dernière vidéo Black Ops Cold War, c'était un bide sa mère. Mais pas n'importe quel bide ce bide mon frère Elle a pas du tout fonctionné Pourquoi Bah sans doute ah, C'est pas votre faute hein, Je suis pas en train de vous faire une leçon En mode oh, Pourquoi vous avez pas cliqué sur ma vidéo Bande de charlots J'aurais pu le faire Mais ce n'est pas le genre de la maison Tout simplement aussi Parce que le jeu intéresse un petit peu moins On est quelques mois après sa sortie Et bon Disons que de la manière dont ils s'en sont occupés Il y a eu du contenu régulier Ça va Mais de toute manière à la manière des Call of Duty Un petit peu jetable On savait déjà que Black Ops Cold War C'était pas celui qui avait le plus plu Et loin est maintenant l'époque de Zack en Estonie qui envoyait des vidéos un petit peu tous les jours notamment de gameplay, c'était assez cool, assez bien pour moi d'ailleurs, même financièrement parlant on peut se permettre de le dire, mais c'est une époque que on va à nouveau connaître dans quelques semaines parce que même s'ils sortent maintenant chaque année et que t'as l'impression que les Call of Duty sont un petit peu jetables et interchangeables, il y a toujours cette petite période où la hype revient c'est notamment une période qu'on va aborder dans quelques instants, mais qu'est-ce qu'il y a tout de suite les amis, la saison 5, ça y est la saison 5 de Call of Duty Black of Cold War est sortie, euh, il y a plein de nouveautés mais comme vous avez vu au titre de la vidéo nous ce qui nous intéresse c'est slums c'est slums et c'est là déjà où je vais mettre un coup de gueule c'est où là euh, slums 24 24 échelon 24 24 alors j'ai check échelon c'est une map au teufelsberg c'est une sorte d'ancienne base d'espionnage allemande à berlin pendant la cold war justement pendant la guerre froide j'y suis déjà allé le trois ou quatre fois c'est un lieu assez cestier j'aime j'ai même ramené joël là bas pour ceux qui regardent la vidéo ils ont mis leur nouvelle map en 24 24 mais pas slums vu que moi c'est slums qui m'intéresse je vais essayer donc là en fait je tourne une intro sans savoir si la vidéo euh, va sortir pourquoi Parce que je vais essayer de trouver Slums. À la recherche de Slums Si je réussis à la trouver, alors la vidéo sortira. Bon, si vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est bon. Si je la trouve pas, bah, c'est pas grave. Je dirais faire autre chose. <rire> Ma vie a chier. Premier essai, c'est parti non Merde Miami Strike, satellite, c'est pas ce qu'on veut. Oui, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on veut. Slums, ça va. Oh, en vrai, j'ai pas trop galéré. Je m'attendais à pire. Hein. J'ai attendu moins de 10 minutes. Nous avons la chance avec nous. Alors, je vous le dis direct, hein, dans cette vidéo, il n'y aura pas euh, tout ce qui est euh, nouvelle arme, passe de combat euh, et consort sort. Entre autres, parce que franchement, je m'en bats les couilles. Là, vous avez quelqu'un, il vient biter couteau, d'accord Je me suis levé il y a à peu près une heure. D'ailleurs, le défaut de faire des vidéos le matin, quand je me suis réveillé y a Pas trop longtemps, c'est que du coup sur mon visage il y a la marque du masque que je mets la nuit pour pouvoir dormir. Là, le truc à pression positive dont je vous avais parlé pour l'apnée du sommeil, ça me donne un flow pas terrible. Voilà, je vais pas faire le mec. Oh, les marques et les cicatrices, trop beau! Euh, non, non, c'est euh... franchement là, là ça c'est moche. Donc, oui, je m'en fous un peu de la nouvelle saison dans la mesure où en fait j'ai totalement abandonné le jeu. Voilà, je vais pas faire le mec. Il y a peut-être encore des aficionados de Cold War en commentaire ou quoi, ou même de Call of Duty en général. Tant mieux, mais à l'heure actuelle, disons qu'on n'est pas dans la meilleure fenêtre. J'ai l'impression, même moi qui Ouf, Peur, sa mère, j'ai compris trop tard que les spawns ont changé. Même moi qui ne joue pas à Warzone, en lisant certains messages, euh, j'ai cru comprendre que euh, même euh, ce qui porte un peu la licence depuis un an et demi est dans un sale état. Sale état les amis. Euh, j'ai cru voir que Warzone euh, est à l'heure actuelle peu à peu abandonné que ce soit euh, des gens et des streamers pour des raisons de cheat. Oui oui pour des raisons de cheat. Quand ton jeu commence à perdre de la player base parce qu'il y a trop de tricheurs, c'est que tu sais que t'as vraiment fuck up quelque chose de.. Oui, oui, le, le deuxième, c'est bon, hein, je savais que t'étais là, cousin, arrête euh, C'est que t'as vraiment fuck up quelque chose, vraiment. Quand ton jeu qui est... Bah, t'as poule aux œufs d'or comme ça. Oh là, la série de 3, les amis, on est bien, on est bien Quand les gens s'en plaignent tellement que tu vois des streamers repasser chez ton concurrent, donc euh, à savoir Apex, c'est vraiment que t'as fait de la merde. Donc, pour ceux qui suivent pas, à l'heure actuelle, sur Twitch, il y a une sorte de gros mouvement parmi notamment des streamers américains, de mecs qui changent de jeu, qui l'ash Warzone, qui vont sur d'autres euh, euh, BR, notamment du coup... Euh Apex, qui apparemment serait archi cool à l'heure actuelle, très compétitif, archi bien. Les jeux ont besoin de temps pour être développés. Le défaut des jeux en 2021, c'est qu'ils sortent jamais prêts et que. Du coup, très souvent, des jeux se font abandonner avant d'être à fond dans leur potentiel. Et c'est quand même problématique, tu vois. Donc, les mecs qui passent sur Apex, à ce que j'ai compris, Warzone est vraiment euh, bah, dans, dans un sale sale état. Et ça craint peut-être un petit peu pour l'avenir du jeu. A voir, à voir quand même, parce que. Il y a eu des rumeurs et des rumeurs positives dont on va. Qu'on va aborder aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui. Je reste encore, alors que normalement, le mois d'il y a. Le mois d'il y a 7-8 ans aurait crié rotation. Hein. Le, le, là, là, là, on n'a pas fait la rotation, c'est la honte Qu'est-ce que tu fous dans le coin Adam. Monsieur, Adam, on va parler, mais on va parler de ta mère, sale chien. <rire> Donc, il y a eu quelques rumeurs, des rumeurs positives, des rumeurs du prochain Call of Duty, mais aussi un truc d'après quelqu'un qui est très, très bien informé. Voilà, Adam vient de mourir, c'est cool. Hop. Il y Z-Scott juste là, je lui ai mis des balles, non, okay, il a fait le double, c'est pas grave. Apparemment, le prochain Call of Duty comporterait quoi Comporterait, euh, donc ce sera pour la sortie du prochain Call of Duty, mais Warzone est concerné. Enfin, un, un anti-cheat, et apparemment un anti-cheat de haute volée. tu vois, un truc intégré au jeu, etc. On va passer sur le côté, on va lui baiser sa mère. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est bon, je dedans. Oh, let's go, on l'a récupéré bon, on l'a récupéré pour 3 secondes et demi, hein. Attention, il va venir devant moi. Non, j'ai pris une dinguerie Mais oui, je fais quoi ça Pardon, monsieur Oh, j'ai choqué, j'ai choqué. J'ai raté quelques balles, c'est pas grave. Donc, effectivement, il y aurait un anti-cheat intégré dans le jeu, d'accord Un anti-cheat qui permettrait, bah, du coup, de, de, de, de détecter les cheaters. Et ce serait assez positif, parce que du coup, ça les, leur, leur empêcherait, enfin, empêcherait peut-être... Oh, le triple oh incroyable ce qui vient de se passer <rire> Vous avez vu le concours des circonstances phénoménales Il y a un point rouge mis dans le point alors qu'il n'y a personne parce qu'on l'a et que like, ça conteste pas. Le jeu est complètement bugué. Et donc du coup ça permettrait peut-être de bannir les streamers de manière... Enfin les streamers, les cheaters pardon, de manière native tu vois. Enfin même les streamers qui cheat en soi j'ai envie de te dire. Et ce serait assez positif parce que le jeu s'il perd de la base parce que... Enfin de la player base parce que les gens en ont marre du cheat. Je suis en train de faire du sale là. Vous êtes seulement conscient de la chose que vous êtes en train de regarder parce que c'est très joli. Voilà. Hop. Ça va être là ou au mid. Vas-y, on est remonté en termes de points. On est même devant. C'est positif. On fait la rotation. Et bah, ben, enfin J'ai envie de te dire enfin. Parce que franchement, s'il y a bien un truc sur lequel Activision peut pas se cacher, c'est bien les moyens. Hein. Activision sont milliardaires, wesh Activision. Blizzard, les mecs ont plus de thunes qu'on ne pourra. Oh là là là là Oh non si je l'avais eu Si je l'avais eu j'aurais donné la main de ma fille à un gars au hasard Voilà je le dis comme ça Bon euh, maintenant vous le prenez pour acquis Sachez que si une belle action se passe à tout moment il y a la loterie enfin, Ça on rigole Donc euh... attends Hop, un premier kill, peut-être un deuxième, dommage, j'ai raté. Donc euh, cet anti-cheat, j'espère qu'il va fonctionner, j'espère qu'il va faire plaisir aux gens, et j'espère qu'il va accompagner autre chose. Et vous savez, j'espère qu'il va accompagner quoi Bah un bon jeu, frère bah, ouais, un, un bon petit Call of Duty Alors ouais, je sais, je l'ai dit, maintenant les Call of Duty... Enfin, c'est pas maintenant, parce que ça, ça, ça fait depuis 13 ans, 14 ans qu'un Call of Duty sort par an. Donc en soi, c'est pas maintenant que c'est devenu des jeux gadget, où il y en a un qui sort par an, d'accord c'est juste que j'espère qu'il va accompagner du tout, du coup, un Call of Duty de qualité qui plaira un peu. Voilà. Oh, il m'a enculé. J'ai dit viens là, il m'a enculé. J'espère qu'il va accompagner un jeu de qualité, de qualité, pardon, qui plaira à tout le monde, d'accord, en tout cas au plus possible. Pour moi. Le meilleur Call of Duty des 5-6 dernières années, euh, parmi World War 2, euh, euh, IW, euh, Modern Warfare, etc. Pour moi, le meilleur, celui qui, qui, qui a tenu le plus longtemps dans le temps, en dehors de, de, de Modern Warfare, qui a eu Warzone pour l'aider. C'est vrai que Modern Warfare a encore été actif très longtemps, hein, franchement, il faut le dire. Hein. C'est important de le reconnaître. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est Black Ops 3, oui, oui, Black Ops 3. Oh, je suis collé. Oh, sa mère Mais regarde-moi ça Il y a une, un conglomérat de gens contre Zac Faut aller au next, faut aller au next, faut aller au, au, au prochain, faut aller au prochain, faut aller au prochain. Je... Faut aller au prochain, faut aller au prochain. Faut aller au, au, au, au, au prochain, faut prendre les spawns, faut prendre les spawns. Je suis tout seul à le faire. Les mecs ne connaissent pas... Voilà, c'est bon. Voilà, regarde. T'as vu là L'expérience de joueur professionnel. D'ailleurs, en parlant de l'expérience de joueur pro et joueur compét BO2, il y a une vidéo qui va sortir sur ça. Là, dimanche, vous allez voir, ça sera assez cool. Donc, euh, forcément, arrive quoi cette période de l'année Les rumeurs. Les rumeurs du prochain Call of Duty. Et les rumeurs se précisent, les mecs. On se dirige vers un reveal euh, le 19 août. Donc euh, là, à l'heure actuelle, le jour où je tourne, je crois qu'on est le 12 ou 13, oh, harp. Ah bah, comme ça. Donc, on est le 12 ou le 13. J'ai envie d'aller faire des kills, mais j'ai aussi envie d'aller faire gagner ma team. Le truc, c'est que là, je. Enfin, franchement, euh... oh non, les spawns sont inversés. Oh, sa grande pente Oh, sa grande pente Les gars, vous voyez pas qu'on a besoin d'aide, là Vous voyez pas qu'on a besoin d'aide Mes alliés ont enculé les spawns. Mec, t'arrases, toi. Hop, je l'ai touché. Je lui envoie une greu. Je mets ça. Attends, je suis dans la merde là. Nice. Je gagne mon duel encore. Non, la greu, c'est dommage. Mais mes alliés sont tellement cons. <rire> Donc, on a des rumeurs. Le reveal du prochain Call of Duty se ferait le 19 août. Euh, ce serait un jeu Cold War. Euh, comme non, apparemment, il y aurait Vanguard. Ce serait euh, du coup Call of Duty... Euh Call of Duty Vanguard, un truc orienté World War 2. Pendant un instant, si vous vous en rappelez, pendant quelques temps, on avait entendu parler peut-être d'un Call of Duty sur la guerre des Corées. Euh, Corée du Nord, Corée du Sud, etc. Ça aurait été un thème stylé. Euh, le fait que ce soit de la World War 2, bon, je ne vais pas foncièrement bouder, mais disons qu'on a déjà eu un... Oh, j'étais côté avec le bazooka <rire> Disons le fait qu'on ait eu un jeu il y a 4 ans dessus, ça... ça, ça... Ça abaisse un peu ma hype. Voilà, c'est un thème déjà fait. Je me demande la manière dont ils vont l'aborder. Parce que, foncièrement, quand tu fais euh, un jeu sur ce thème-là, bah, bah, disons que... Tu peux pas réellement, tu vois, le, le, le présenter d'une manière différente que ça s'est passé, tu vois, c'est chelou. Genre, la, la, la, on connaît le scénario de la, la, la, mon, la, la deuxième guerre mondiale, on sait ce qui s'y est passé, on sait euh, qui a gagné, entre guillemets, on connaît l'histoire, tu vois, donc c'est du vu et revu et j'ai peur de ce côté-là. Du coup, il y aurait également apparemment une alpha en septembre comme Cold War et euh, une bêta en, en octobre, du coup, avec la sortie du jeu, oh, ce que tu viens de prendre toi cousin, avec la sortie du jeu début euh, bah, du coup début novembre. Et donc, du coup, bah, c'est une alpha clin d'œil, hein. c'est une alpha comme Cold le jeu est totalement prêt, hein. ce sera une alpha, ce sera le jeu complet avec juste euh, peut-être un ou deux changements sur la version finale, mais euh, c'est tout. Hein. Sinon, euh, on va vraiment jouer au jeu complet. Euh, bah, du coup, moi, quand il y aura l'alpha, la bêta, etc., mes couilles, euh, bah, je vous ferai des vidéos dessus. Je ferai également des streams dessus. Et j'ai hâte de voir, parce que franchement, Call of Duty, c'est vraiment, je t'aime moi non plus. Il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où ça nous casse les couilles, il y a des moments où le jeu qui sort, c'est de la merde, il y a des moments où Acti nous casse la tête, mais... Ça reste mon premier, ça reste mon péché mignon, ça reste ma première licence, ça reste un truc que j'adore. Et donc du coup, bah chaque année, j'ai hâte de voir le jeu, même si celui-ci ne me plaît pas sur le papier, tu vois. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que sur le papier, c'est pas celui qui me chauffe le plus, voilà, je vais être honnête. Mais on regardera, on y jouera et on checkera ce qu'il vaut. À tous les coups, ça peut être une bonne surprise et nous donner un Black Ops 3 bis, tu vois. Black Ops 3, par exemple, quand il est sorti, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi euh, incroyable, tu vois, même si c'est un Black Ops. Euh, par exemple, Black Ops 4 euh, aura euh, quand même livrer son lot de déception. Ça n'a pas été le cas de Black Ops 3 et j'espère qu'on aura une surprise cool. Après, euh, j'ai pas non plus trop d'espoir dans la mesure où maintenant on a compris qu'Acti, euh, la, la, la, la poule aux odeurs c'était Warzone. Et donc du coup bah peut-être qu'il y a moins de monde que jamais sur le multi. Et que nous les joueurs 6v6 qui n'avons pas cédé à Warzone allons être un peu ignorés. Comment ça va se passer je n'en sais rien. Et on verra. Moi, j'espère un bon jeu. J'espère un jeu update régulièrement. J'espère un bon mode league. Jeu. Et j'espère, euh, je sais pas, des bonnes maps, des bonnes arbres, des bons feelings et euh, kiffer quelques temps. Après, je vais pas non plus en demander trop. 43-15. Franchement, pour un mec qui n'a pas joué depuis plus de deux mois, euh, je pense qu'on peut dire que j'ai fait euh, des travaux euh, corrects. Quasiment, euh, quasiment le top des gars, s'il y avait pas euh, Mills Guy. Euh, voilà. Euh, j'espère un jeu correct. Après, franchement, Black Ops Cold War, je vais pas trop euh, cracher dans la soupe. Pourquoi enfin, Parce qu'il faut quand même se dire que le jeu, je l'ai squatté pendant 3-4 mois. Je crois j'ai 2 ou 300 heures de jeu dessus, hein. Donc franchement si à chaque fois que j'achetais un jeu 70€ J'avais 2 ou 300 heures de jeu dessus Bah c'est pas grave si j'y joue pas un an Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Les mecs, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Slums Au final on en a pas trop parlé mais bon les mecs c'est la même hein. Donc ça fait plaisir mais bon Je sais que maintenant que je vais couper cette vidéo Je vais pas spécialement passer de temps dessus J'espère que celle-ci vous aura diverti et vous aura plu Et je vous dis à bientôt les amis, bisous